Est-ce que j'ai ton attention Si je te dis que la méthode que je vais te présenter nous a rapporté 100 000 euros de chiffre d'affaires euh, durant l'hiver 2021 et que j'ai une cliente récemment qui a fait 70 000 euros de chiffre d'affaires avec cette méthode. C'est ce que j'appelle le lancement marathon. Le lancement marathon, c'est cette idée de faire un lancement mais de le faire en mode marathon. Souvent, les gens font un marathon en mode... Un lancement en mode je fais un 100 mètres ou un, allez, un 10 km, mais euh, oublie de le faire en mode marathon. Ça veut dire quoi Ça veut dire que en marathon il y a le avant pendant après. Il y a les 15 premiers kilomètres, il y a les 15 km suivants et puis il reste quoi Il reste 12 km ou 11 km 195, je crois, ça. ou un truc comme ça. Et il y a 42 km dans un marathon. Et je dis pas que cette méthode est la meilleure parce que tu pourras aussi me dire, ouais, bah écoute, un marathon, ça m'intéresse pas, c'est trop long. Cette méthode, elle est juste meilleure pour ceux qui, comme moi, ne courent pas vite. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le marketing, qui sont très très bons dans ça, qui vont préparer un lancement et pendant une semaine, ils vont faire un carton. Et euh, je peux te dire que c'est plutôt des exceptions, hein, ces gens-là. Et si tu en fais partie, bah, très bien. Et de toute façon, même si tu en fais partie, ce que je vais t'expliquer va quand même marcher. Lancement marathon, c'est ce qu'on va faire, nous, par exemple, euh, autour, après un sommet virtuel. Euh, c'est ce que notre cliente, et je vais essayer de faire une étude de cas avec elle pour qu'elle vous le raconte, c'est ce qu'elle a, a fait autour d'un équivalent challenge 5 jours. Euh, je vais parler de termes dont j'ai fait référence dans l'épisode 12. Donc, si tu ne vois pas de quoi je parle, écoute absolument l'épisode 12, ok Je ne vais pas me répéter. Comme ça, je peux aller plus loin, plus vite. Et du coup, que tu fasses un contenu 30 jours ou un euh, challenge 5 jours ou euh, un atelier ou un sommet virtuel, l'idée, c'est que tu puisses créer des liens avec des gens le plus tôt possible, pendant ton action et après. Alors, c'est là où peut-être tu vas me dire, ah ok, c'était juste pour ça. Bah oui, c'est juste pour ça en fait. Mais c'est ça qui marche et c'est ça qui est parfois plus compliqué à faire. Ça veut dire quoi Ça veut dire admettons que tu lances un sommet virtuel. Qu'est-ce qui se passe si tu lances un sommet virtuel euh, Admettons que tu lances du 1er au 7 décembre. Et bien, bah, la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attendre le 1er décembre pour pouvoir échanger avec les gens, discuter avec les gens. Sauf qu'on est hyper occupé avec tous les imprévus d'un sommet. Et puis, euh, donc les gens vont le faire après le 7 décembre quand le sommet sera fini. Sauf qu'après le sommet, on est crevé. Et donc, l'idée, c'est de répartir ces efforts commerciaux avant, pendant, après. Un peu comme si tu avais un commercial en fait. Si tu as un commercial dans ton entreprise, elle ne va pas travailler juste une semaine par an. Elle va travailler toute l'année. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement Ce qu'on fait, c'est que quand tu fais un événement, dès que tu as des inscrits, tu entames des discussions et tu fais des appels, des expériences de coaching notamment. Ou euh, ouais, les expériences de coaching, c'est le, le plus idéal. Et à travers ces expériences de coaching, tu vas provoquer des deuxièmes appels qui vont se transformer en vente. Et l'avantage de vendre assez rapidement, c'est que ça te met en confiance. Ça te donne de l'énergie. Du coup, si tu commences à avoir trois clients euh, fin euh, novembre parce que ton sommet est euh, début décembre, bah déjà, tu arrives avec la patate. Après, pendant le sommet, qu'est-ce que tu fais eh ben, Tu crées des conversations encore et toujours. C'est le meilleur moment même. Tu crées des conversations et tu offres des appels. Même principe. Et après le sommet, là où la plupart des gens s'arrêtent, ils se disent bon... Pff, je fais un gros effort. Euh, les gens qui n'ont pas pris d'appel, parce que pendant le sommet, tu as aussi le droit de parler de ton euh, programme, hein, évidemment. Euh, c'est même une bonne idée de le faire. Euh, L'idée, c'est que, euh, bon, euh, après le sommet, s'ils ne sont pas inscrits, j'ai fait trois appels à l'action ennemie pour mon programme. Si les gens n'ont pas pris rendez-vous, c'est qu'ils ne sont pas intéressés. Faux c'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pris rendez-vous qu'ils ne sont pas intéressés. Soit ils n'ont même pas entendu parler de. Ton programme, ce n'est pas parce que tu as fait trois apparitions qu'ils l'ont entendu et deuxièmement c'est parce que les gens ils ont besoin d'être en confiance et de savoir que tu es vraiment sérieux et motivé et que c'est vraiment un super programme donc si tu entends parler de ton programme qu'une ou deux fois comme ça il va se dire bon bah ça doit pas être hyper intéressant sinon euh, il en aurait parlé plus mais si tu en parles encore et encore et c'est là où c'est contre-intuitif parce que tu te dis dis ben non, je ne veux pas les saouler. Mais non, en fait, tu les saoules pas. C'est-à-dire que si tu ne leur parles pas assez ton programme, ils vont se dire ce programme ne doit pas être suffisamment intéressant pour qu'ils en parlent souvent. Mais si c'est intéressant, tu vois, moi, je suis fan d'Apple. Quand un nouvel iPhone sort, mais pendant pff, trois mois avant et trois mois après, je regarde des articles encore et toujours euh, les, les, entre les rumeurs et quand ça sort et les tests de, du téléphone quand c'est sorti, bref. C'est OK parce que si tu apportes de la valeur à quelqu'un qui a besoin de toi, ce ne sera pas un problème pour lui que tu t'exprimes souvent encore et encore sur ce sujet. Donc voilà, tu as la recette maintenant pour faire ton lancement marathon. Tu lances un événement, CF épisode 12, et avant, pendant et après, tu crées plein de liens et tu crées des opportunités d'échanger avec des prospects qualifiés et tu vends avant, pendant et après. Et c'est comme ça que tu fais un lancement marathon. C'est la puissance du lancement et c'est la puissance aussi de faire ça d'une manière prolongée. Alors oui, ça crève, mais à mon avis, ça crève moins que d'autres formats. J'en suis presque persuadé. D'ailleurs, moi, je suis un coureur de marathon. Si jamais tu n'as jamais couru... Je suis un coureur de marathon, je te dis ça comme si j'étais un champion olympique. Euh, euh, J'ai couru de marathon et je peux te dire que c'est plus agréable que quand tu fais des courtes parce que déjà, c'est plus long, donc c'est plus fun. Et puis parce que c'est moins fatigant en fait, parce que tu n'es pas obligé de courir vite. Un marathon, c'est OK de courir lentement. Alors après, si tu n'aimes vraiment pas la course, c'était peut-être pas la meilleure image pour toi. Allez, je te dis à très bientôt. Et bah justement, si tu veux travailler avec nous, si tu veux qu'on t'enseigne ce genre de méthode, qu'on t'aide à les mettre en application, on a un programme qui s'appelle programme coach en mission. Il y a de la formation à l'intérieur qui t'explique en détail ce genre de conseils mais de manière plus structurée et formelle, étape par étape. Et ça ne suffira pas. Tu auras des questions, tu auras besoin de feedback, et puis tu auras besoin qu'on te challenge. Et ça tombe bien, le programme coach en mission est fait pour ça. Donc, si tu veux travailler avec nous, n'hésite pas à prendre rendez-vous. C'est très simple, il y a un lien en description. Tu cliques, tu regardes la vidéo de présentation de 20 minutes. Si ça t'intéresse, tu prends rendez-vous avec nous. On a une offre spéciale qui s'arrête le 31 juillet. Donc, c'est le moment de prendre ton rendez-vous que tu rejoigne ou pas le programme. Ciao, ciao